Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis formatrice International, Donc peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez suivre mes formations. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des produits un petit peu spéciaux. Peut-être que vous les avez déjà vus. On va faire ensemble un crash test. Je ne les ai jamais testés. Je les teste devant vous pour voir ce que j'en pense en direct. Euh, pour celles qui ne le savent pas, je propose également des formations d'initiation gratuites. Donc ça se passe juste sous la vidéo. Vous déroulez la barre d'infos, vous y avez accès. Il suffit simplement de rentrer votre adresse mail pour que je sache où vous l'envoyez et vous la recevrez immédiatement. Vous recevrez une vidéo par jour. Donc, comme ça, vous pourrez vous entraîner au fur et à mesure. Vous accédez également à mes conférences qui pourront, je pense, beaucoup vous aider. Donc encore une fois, regardez bien dans la barre d'infos. Tout est expliqué et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. On se retrouve juste après la vidéo. Comme promis, dans cette vidéo, je vais vous montrer des vernis semi-permanents un peu spéciaux puisqu'en fait, ce sont euh, des vernis semi-permanents, euh, comme vous pouvez le voir, en tube. Euh, donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne les ai pas encore testés, je les ai reçus il y a un certain temps. Vous voyez mon chat peut-être <rire> <rire> qui vient nous rejoindre, elle adore monter quand je fais les vidéos, elle adore monter sur mon bureau d'ailleurs elle me pousse à chaque fois, donc euh, voilà, bon bah bonjour Smoothie <rire> et au revoir Smoothie si elle veut bien se pousser euh, donc euh, voilà, là euh, on va tester un des vernis, alors celui-là il est pailleté, celui-ci est euh, donc uni donc je vais en tester l'un des deux, euh, je vais peut-être essayer le pailleté, tiens comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne alors déjà à la base euh, c'est fermé donc ça se présente comme ça et là derrière vous avez une petite molette à tourner donc il faut dans un premier temps appliquer euh, la base tout simplement donc on va le faire <rire> voilà j'ai la base donc on va venir tourner derrière et quand je tourne vous entendez le petit clic clic et eh bien logiquement le produit va sortir si tout va bien voilà il est là alors on va pas en prendre de trop je pense que ça va être largement suffisant surtout que j'ai déjà fait dans la précédente vidéo que vous avez sans doute vu il y a quelques jours euh, la base déjà donc si vous ne l'avez pas encore vu et eh bien, ce sera le moment d'aller la voir. Alors là, je vais quand même procéder ainsi pour, pour voir comment le, le produit s'applique. Finalement, c'est pas si mal. Ça peut être intéressant. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce type de produit. Si ça vous intéresserait éventuellement d'avoir euh, ce type de produit à utiliser. Ou si vous trouvez que ça fait vraiment gadget. Je vous donnerai mon opinion à la fin. On va d'abord tout tester. Donc, j'ai appliqué la base. Donc, on va laisser catalyser. Voilà. Donc, je l'ai laissé catalyser pendant 60 secondes. J'ai vérifié. Il y a un très, très, très léger film de dispersion. Mais il est ultra léger. C'est-à-dire pratiquement pas, en fait. Donc je vais venir prendre mon petit produit encore une fois. Donc le deuxième, les petites paillettes avec la couleur... Ouh là là, c'est pas sorti du côté que je pensais. Donc déjà, il faut que je fasse attention de ne pas trop en mettre. Donc je dépose la matière, hein, un bon brûlé de matière. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je pense que je vais devoir d'ailleurs en retirer. Mais on va essayer. Hein. On va essayer de le faire comme ça. Donc on va pousser la matière. En tout cas, la matière est ultra pigmentée. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai beaucoup trop de produits. <rire> J'étais en train de réfléchir où je pourrais mettre le surplus, puisqu'en fait, là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Et je veux quand même que mon ongle catalyse. Donc, euh, voilà, l'objectif, c'est pas que j'en mette de trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit coton... Et voilà, je vais enlever le surplus, tout simplement. Bon, vu que j'en avais un petit peu trop, ça a un tout petit peu coulé dans la cuticule, légèrement. Il est très, très, très chargé en paillettes. Du coup, il faut que je fasse attention à comment je l'applique. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est un tout petit peu débordé. Alors, quand ça m'arrive, euh, je prends un petit bâtonnet en bois et on repasse légèrement. Bon, l'application autrement elle a l'air pas mal donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne je trouve que c'est pas mal déjà déjà on va catalyser ça comme ça et puis on va voir ce que ça donne voilà mon ongle a, a catalysé pendant 60 secondes je vais appliquer une seconde couche alors je, cette fois ci j'essaye de ne pas en faire sortir de trop donc là, ça va vraiment être super pigmenté. J'ai rarement vu une pigmentation comme ça, hein, quand même. C'est assez impressionnant. Oh là, là j'y vais comme une sauvage. J'en mets plein ma cuticule. C'est parce que, encore une fois, il y a trop de produits qui est sorti. Donc à nouveau, je vais venir la nettoyer. Bon on va dire que c'est pas trop mal, je vais encore une fois le catalyser 60 secondes et du coup on va mettre la finition. Voilà mon ongle a catalysé encore une fois 60 secondes et je vais venir donc nettoyer mon embout. Alors là avec les paillettes c'est vraiment pas évident, on en a vite partout. Et on va tout de suite le refermer pour éviter qu'on en mette partout. Et je vais maintenant utiliser la finition. Donc le shiny top coat. Alors si vous vous demandez de quelle marque il s'agit, en fait c'est un fournisseur qui m'a demandé de tester ses produits pour me dire ce que j'en pense. Pour que je lui dise ce que j'en pense. Je crois que je ne parle plus français ce soir. <rire> Désolée. Alors là, je tourne, je tourne. Je regarde si quelque chose sort. Je ne vois rien qui sort. En même temps, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, je crois que j'avais juste regardé pour, au niveau des couleurs ce que ça donnait. Donc, j'avais déjà tourné. Là, il faut peut-être tourner un peu plus. Mais <rire> j'ai peur de trop tourner. Et qu'au final, il euh, y ait trop de matière qui sorte. Là, ça ne sort pas. Bon, alors pas que le produit est déjà séché puisqu'en fait ça fait un petit moment déjà que j'ai ces produits et que je devais les tester euh, quelques mois en fait <rire> et je n'ai jamais vraiment euh, trouvé le temps de le faire donc là je tourne, je tourne, je tourne et euh, bah, rien ne sort alors est-ce qu'il y a eu un problème peut-être avec celui-ci est-ce qu'il aurait peut-être séché à l'intérieur pourtant non le, le pinceau euh, fonctionne bien. Bon, je tourne, je tourne, je tourne. Ah, ça y est Ouh là là Ça arrive Pouf. Eh bien, <rire> j'ai dû tourner un moment. Hein. Bon. Voilà. Je vais venir appliquer la finition. Alors là, j'ai l'impression quand même que le pinceau est un peu plus rigide euh, que les autres. Donc, peut-être quand même qu'il y a eu un petit problème euh, au niveau... Donc, de l'entreposage, peut-être, puisque j'avais ces produits euh, pas trop loin de mon poêle à granuler. J'aurais pas dû faire ça. Mais voilà, j'ai l'appartement qui est rempli de produits. de produits que je teste, des produits à moi, du stock, des choses. Donc, euh, voilà, des fois, on n'a pas le choix. <rire> Voilà, donc j'enlève le surplus qui est un peu coulé, je regarde quand même que la finition n'est pas trop mal appliquée. Alors pour ça, hein, on utilise toujours la lumière, donc utiliser la lumière pour voir, alors là en vidéo ça ne ressort pas bien du tout, en vrai on le voit un petit peu mieux. Et dès que c'est bon, on va venir donc le catalyser. Donc voilà, le résultat, on voit que c'est sec tout de suite, donc c'est euh, une finition euh, qui est tout de suite, euh, donc qui ne présente pas de film de dispersion, donc qui est tout de suite sèche. Euh, donc, verdict sur ces produits, j'aime plutôt bien. Donc euh, voilà, c'est pas le produit que j'utiliserai tout le temps, mais c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu et on se retrouve très très très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Vous allez voir, dans les prochains temps, je vous réserve plein de surprises. Donc surtout, abonnez-vous à la chaîne. Pensez bien à euh, cocher la petite cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Et puis, je vous rappelle que vous avez accès à la formation d'initiation gratuite juste sous cette vidéo. Pour ma part, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très très bientôt.